Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment comparer euh, des nombres euh, avec un programme Python. Alors euh, pour faire ça on va, on va se prendre un, un exemple, hein, donc très simple, on fournit une note à notre programme et notre programme, euh, bah, si cette note elle est supérieure ou égale à 10, il nous félicite et euh, si cette note elle est strictement inférieure à 10, bon, bah, il, il nous encourage euh, à faire mieux la prochaine fois. Donc notre programme il va faire un choix, c'est à dire que quand il va s'exécuter, il ne va pas toujours afficher la même chose, c'est... Soit il affichera bravo, soit il affichera euh, ce sera mieux la prochaine fois. Hein. Ça veut dire que notre programme, euh, voilà, il ne fonctionne pas toujours de la même façon. Donc on va ouvrir Tony Python. Voilà, on va ouvrir le programme. Voilà, donc euh, comment ça se présente en Python. Donc on va commencer par euh, faire fonctionner ce programme pour voir euh, si c'est OK. Puis après on va passer aux explications. Donc, on Run. Donc là, quelle est ta note Alors admettons qu'on a eu 15. Il nous dit bravo, donc tout va bien. Et on va refaire un deuxième fonctionnement, hein, comme notre programme, il ne fait pas toujours la même chose. On est obligé de le faire fonctionner une deuxième fois pour voir ce que ça donne. Par exemple, là, on a eu 9.5, 9 9.5 seulement. Et là, il nous dit, ce sera mieux la prochaine fois. Donc, notre programme ne fonctionne pas de la même façon et en fonction, en fonction des de, de notes qu'il euh, qu reçoit. Hein. Alors, maintenant, on va, on va essayer de regarder un peu en détail euh, comment, euh, comment ça se passe, tout ça. Et au lieu de faire euh, le mode run normal, on va utiliser euh, donc le debugger. Ça va nous permettre de regarder donc, pas à pas comment notre programme euh, s'exécute. Donc, ce qui est en jaune, c'est la prochaine instruction qui va être euh, effectuée. Donc, notre programme il commence par s'exécuter. Hein, là, je l'exécute une troisième fois. Alors, ici, on a l'instruction input qui est à note. Elle n'est pas encore exécutée. Donc, euh, euh, là, je vais lui dire donc le F6 c'est step over. Donc, je, je clique sur ce bouton-là en disant Exécute-moi cette instruction. Le input il n'est pas fini. Donc, on reste ici. Alors, pour que le input il soit fini, il faut donner la note. Par exemple, je vais dire J'ai eu 14. Je vais faire entrer. Suite à ça, mon programme il a fini d'exécuter cette instruction-là. Ça veut dire qu'il y a une variable réponse qui a reçu euh, ma réponse. Donc ici on voit bien que le, le, la, la, la valeur 14 que j'ai fournie, sous forme de texte, de chaîne de caractères, elle a été placée dans une variable réponse. Ici, il va y avoir une conversion euh, de cette valeur, donc, qui est un texte. On va le transformer avec float, avec euh, la fonction float. On va transformer ça en nombre à virgule donc on fait f6 ici on a bien une, une variable qui s'appelle note qui contient le nombre à virgule et là après il y a l'instruction suivante alors c'est une instruction conditionnelle donc qui est, qui est un peu beaucoup plus complexe que les instructions qu'il y a au-dessus là si donc si je fais f6 hop elle s'exécute d'un seul coup et elle, elle, me, elle me fait le bravo alors là on a une expression logique qui est vraie ou faux cette instruction logique cette expression logique excusez moi quand elle est vraie comme j'ai un if on va aller exécuter cette instruction là si cette expression logique elle est fausse on va aller faire le else et on va exécuter cette instruction là d'accord donc là on va relancer une fois avec le débuggeur voilà ça démarre donc ce coup-ci on va lui mettre euh, donc on fait f6 pour euh, Là, on va lui mettre, voilà, on a une œuf. on fait entrer. Donc, je recueille bien œuf. instruction suivante. Et là, plutôt que d'exécuter de, toutes ces instructions d'un coup, on va décomposer euh, l'exécution euh, de, de, de ce qui se passe ici. Donc, on ne va pas utiliser F6, step over, on va utiliser F7, step into. C'est-à-dire que là, le débugger il va nous montrer comment il procède pas à pas pour euh, exécuter, évaluer cette, euh, cette instruction. Donc la première chose qu'il fait, il faut qu'il calcule la valeur de cette expression. Alors pour calculer la valeur de cette expression, il faut qu'il récupère la valeur de note. Donc et la valeur de note, il va la récupérer ici. Donc il dit maintenant, l'expression qu'il a évaluée, c'est 9.0 supérieur ou égal à 10. Donc là, 10, il faut qu'il récupère la valeur, c'est 10, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, il se retrouve à faire cette comparaison... Donc, est-ce que 9 est supérieur ou égal à 10 C'est quelque chose qui va être faux. Hein Donc, c'est remplacé par false. False, ça signifie faux. Donc maintenant, if false, qu'est-ce qui se passe On va dans la partie else, dans la partie sinon. Donc, quand l'expression est fausse, on va dans la partie sinon et on va exécuter cette instruction-là. Donc, cette instruction-là, je refais un step over, permet euh, d'afficher euh, le texte donc euh, voilà, donc là c'est important hein, il y a cette expression qui est évaluée alors quand ma note elle est inférieure à 10 par exemple comme c'est le cas avec 9 hein, donc là ici je peux faire des petites manips pour euh, confirmer tout ça donc là quand j'ai 9 bah, si je fais par exemple note est-il supérieur ou égal à 10 bah, c'est false, ça signifie faux admettons que ma note soit égale à la 16 si je refais note supérieure à 10 on va me dire que c'est trop donc ça, ça euh, c'est ce qui permet au if, en fonction de cette expression logique, la même expression, elle va être tantôt, elle va être vraie euh, quand la note sera supérieure, ou tantôt, elle peut être fausse. Et ça permet de s'orienter d'un côté euh, ou de l'autre. Alors là, on a vu l'essentiel. On va regarder aussi autre chose. Par exemple, euh, j'ai envie de modifier mon programme. Pour, euh, à la fin du programme, je vais faire un petit, euh, un petit coucou pour dire que c'est fini. Alors on va écrire bye bye, admettons. bye. Bye bye. Voilà. je vais faire ça à la fin de mon programme alors si je fais fonctionner mon programme que je mets euh, 7 parfait il m'écrit ce sera la mieux la prochaine fois il me met bye bye alors si je relance mon, mon programme et que je mets donc, ce coup-ci admettons j'ai eu 16 là il me met que bravo il ne me met pas bye bye alors pourquoi il ne me met pas bye bye parce que ici on voit que l'instruction bye bye on ne l'a pas mis euh, après l'instruction if hein, on a mis ici une indentation donc on a décalé euh, l'instruction pour signifier à python que cette instruction bye bye allait dans le sinon elle est dans cette partie là d'accord alors nous si on veut que ce bye bye il, il soit affiché quelle que soit euh, notre note il faudrait sortir ce print de euh, de notre instruction euh, if. donc on va enlever l'indentation Hein, alors pour faire apparaître Samy on peut mettre une ligne blanche si on veut mais c'est pas du tout nécessaire hein, donc on va ôter l'indentation. Là le if il est exécuté et ensuite c'est bye bye qui est euh, exécuté. Alors, on fait un petit test. On rentre par exemple si j'ai eu 15, qu'est-ce qui se passe? Donc là ça me marque bravo, bye bye. Avec le debugger, on refait un petit coup hein, pour être euh, pour finir. Donc quelle est ta note? Donc là on va y aller euh, instruction après instruction. Hein. Donc là admettons. Je mets 8, Donc je fais entrer, le 8 a été exécuté, je refais 8, donc le step over, excusez-moi, donc là il va faire le float, Alors là je fais, hop, voilà, step into, ça a été exécuté, j'ai récupéré mon 8, là l'instruction suivante, on voit que c'est cette instruction là et que le print, il est bien en dehors de cette instruction parce qu'il n'y a pas d'indentation, donc on l'exécute, ce sera mieux la prochaine fois. Et avant de finir ce programme, il y a encore cette instruction-là, on l'exécute. Voilà. Donc il faut vraiment euh, faire attention euh, aux indentations. Alors, arrivé à ce stade, on, donc, quand on veut faire un choix, on doit utiliser une expression logique, c'est quelque chose qui va être vrai, true ou false. Et euh, l'instruction conditionnelle IF-ELSE nous permet, en fonction d'une expression logique, si elle est vraie, d'exécuter ces instructions qui sont ici, indentées, hein, ou si elle est fausse, d'exécuter ces instructions qui sont ici, donc en respectant bien le, les indentations. Et, et donc, aussi, voilà, il faut vraiment faire attention aux indentations, de ne pas euh, créer d'erreur. Hein. Par exemple, si on essaye d'exécuter ça, on a Indentation Error, on nous dit qu'il y a une erreur d'indentation, parce que, euh, ici, ça devrait être la même indentation pour tout le monde, et là, par malheur, on a mis euh, un caractère d'indentation, au lieu d'en mettre plusieurs. Donc là, on vérifie que ça marche bien, on a 15, bravo, on est les champions. Donc, euh, sur ce, euh, on va arrêter, je vous remercie pour votre euh, attention, euh, et je vous dis à bientôt, au revoir.